Tu te tu te maman. Tu te maman, maman. Tu te Je c'est, sais pas pas si Même qui sais premier siècle, je ne sais pas si je ne sais pas je ne sais pas si je ne sais pas pas si je ne pas depuis tout le temps depuis nous mettons nous mettons sur pas négocier, pour nous pas quoi, mais pas négocier, pas négocier, pas négocier, pas négocier, pas pas négocier, pas pas négocier, pas négocier, si pas négocier, pas négocier, pas pas parce que pas pas déjà nous devons vivre par la foi la gloire de Alléluia, alléluia, alléluia. Ça va descendre là. Il va descendre du feu. Il va descendre du feu. Il va descendre du feu. Premier siècle c'était langue de feu. Qu'on y a le flamme de feu qui descend. Nous devons est pour du feu à littéral. Nous qui va Dieu de est du feu là. On est pour à la côte. On est pour du feu à là. Même Jean-Monsieur a dit la bête est là Mais le feu de haut est là La bête est là Le feu de haut est là La bête est là Le feu de haut est là La bête est là Le chat de haut est là aïe aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui peut envoyer ce message au président français pour moi? Il nous a envoyé un message pour nous dire que la bête est là. Moi, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, j'envoie ce message au président français pour lui dire le char de feu céleste est déjà là. Monsieur le Président français, parce que la fleur vous parle, un prophète du dernier temps, un messager de Dieu, la bête est là, elle arrive, le feu de Dieu, le char de feu du céleste est déjà là. Ce n'est pas elle arrive, elle est déjà là. communiquer à demain Maman Mariana. Tout comme. Alléluia. Alléluia. Le feu est là. Le char de feu est là. Nous allons le voir. Ceux qui sont disposés, nous allons le voir visiblement. Il est là. Il va passer bientôt au milieu de nous. Alléluia, Alléluia. Le feu est là. Le feu de gloire. Le feu de gloire. Le feu de gloire. Alléluia. Le feu du premier siècle, c'était un feu pour répandre l'évangile. Un feu de gloire aussi. Mais pour répandre l'évangile, pour annoncer la parole. Mais notre feu, elle un feu de gloire aussi, mais pour résister, pour résister, pour faire connaître aux méchants, aux bandits, pour leur faire vivre notre finalité de gloire. Nous mourons avec la gloire, avec des versets. Nous mourons en gloire Le feu a descendu sur le 120. Beaucoup ont pu constater la gloire de Dieu. Lorsque plusieurs de nous vont mourir. D'accord. Lorsque le feu ça va descendre sur nous. Pas un peu converti. Yeah. Pour dire, bon, Jésus, ça. Il n'y pas besoin de ni, ni trois temps. Yeah. Même Jean, Alléluia, Alléluia même j'en connais même j'en connais et avancé. pas recevoir la grâce de Dieu à l'instant même et puis mourir à l'instant même. Vous savez pas pas baptême qui sauve. C'est la repentance, c'est la conversion. C'est pas baptême qui sauve, c'est la repentance. Ils n'auront pas le temps de se faire baptiser. Ils n'auront pas le temps de se faire baptiser. Ils n'auront pas le temps de se faire baptiser. Le sang de Jésus-Christ est plus fort que l'eau. Le sang de Jésus-Christ est plus fort que l'eau. Ils n'auront pas le temps de se faire baptiser. Why, why, why Oh Quatre. De même foi Esprit Nous avons de même esprit de foi <rire> Exprimé En tout cas amen amen amen amen amen amen amen alleluia mon dit qu'on a marché pour bon, mon Quand qu'il n'y a pas marché mon pour le marcher et t'endait attendez, un tel mourir dans la foi chrétienne moi aussi je vais mourir Amen. alléluia Amen. moi aussi je vais mourir et je vais mourir yeah. alléluia alléluia monsieur pas oublier. premier siècle là on solidaire gloire la tombe solidaire arrestation tombe solidaire d'abord amen alléluia l'arrestation sera pour nous d'abord tout au quoi a la amen, kia amen. avec mes pour fixer vous. amen pour fixer vous. alléluia alléluia l'arrestation sera pour nous d'abord si vous avez euh, femme enfant vous n'êtes pas prêt. Si vous n'avez femme et enfant, si vous avez mari enfant, vous n'êtes pas prêt. Si vous avez femme et enfant, vous n'êtes pas prêt. Si vous avez femme et enfant, des biens, belle voiture, belle maison, vous n'êtes pas prêt. Si vous avez quelque chose, vous n'êtes pas prêt. Si vous, avez, euh, si vous avez des comptes, des comptes bancaires, vous avez quelque chose